Bonjour, c'est bienvenue dans cette vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Euh, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, je voudrais vous faire passer un message par rapport à votre protection à la maison. Il y a quelques années, j'ai perdu une amie d'enfance qui a péri dans, les... dans un incendie à la maison. Euh, donc c'était à cause d'un appareil électroménager, ce qui est malheureusement souvent le cas. Donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, sans rentrer dans les détails parce que c'est quand même quelque chose de, de, de très difficile, hein, ce qui s'est passé. Euh, même avec les années qui passent, on se dit que c'est pas possible. Elle avait 33 ans, je ne sais pas si vous imaginez, avec sa petite fille de 2 ans. Voilà, euh, c'est effroyable. Malheureusement, il y a beaucoup plus de départs de feu et d'incendies euh, catastrophiques qu'on pourrait le penser. Alors, le souci, c'est que ce n'est pas, entre guillemets, très vendeur, hein, au niveau des médias, euh, de tout ce qui est, euh, euh, oui, euh, information, euh, au niveau de, des journalistes, etc., dans la mesure où euh, c'est en fonction de, de voilà, des événements, euh, là, en ce moment, c'est les Gilets jaunes, c'est... Euh, bon, donc, ça prend tellement de place, si vous voulez, euh, euh, que du coup... Toutes ces informations-là passent complètement à l'as. Euh, le problème, c'est que vous vous croyez à l'abri chez vous. Mais détrompez-vous, ce n'est absolument pas le cas. Là, euh, il était question d'un fer à repasser qui a été oublié. Oublié, entre guillemets. Euh, c'est-à-dire qu'il n'a pas été... Euh, euh, il est resté en position allumée, c'est-à-dire qu'on a oublié de l'éteindre, tout simplement. Et au lieu... Euh, Mettre en mode euh, euh, sécurité euh, euh, comme la plupart de, de, de, ces, de ces machines, de ces appareils. Euh, au bout d'un moment, si vous oubliez de l'éteindre, de euh, il voilà, y a une sécurité qui, euh, qui le met en position off, quoi, entre guillemets. Bon, Pour une raison ou pour une autre, c'est ça le problème de, de, de, de, de, de tous ces équipements c'est que euh, des fois, on a des dysfonctionnements qui font que euh, les choses ne se passent pas comme ça devrait. Donc euh, la, la, le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée, c'était une maison avec un étage, une maison en bois. Comme ils avaient eu pas mal de cambriolages, donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis des barreaux euh, à toutes les fenêtres hein, autour de la maison. Donc ça a compliqué euh, l'évacuation tout simplement, dans la mesure où lorsqu'ils se sont aperçus c'était en pleine nuit, euh, comme dans la majeure partie des cas c'est la nuit que ça se passe. Euh, d'où euh, l'importance le, le, le, le, de vous équiper de, de systèmes de détection de fumée et, et ou de monoxyde de carbone euh, parce que ben il voilà, euh, y a énormément de personnes qui décèdent euh, voilà, parce qu'ils n'ont pas de, de, de facteurs euh, en tout cas ils n'ont pas d'avertissement qui leur permettent de, de, de quitter les lieux lorsque le feu est vraiment trop conséquent et trop important, avant qu'il ne soit trop tard. Euh, donc, en fait, euh, le feu s'est propagé donc, dans tout le rez-de-chaussée, il n'était plus en possibilité de pouvoir euh, sortir de, de la maison, ça a été très compliqué. Il y avait deux enfants, hein, c'était un couple avec deux enfants, un hein, de 4 ans et un de 2 ans. Euh, donc, le père a réussi à, à s'extirper euh, à travers euh, des barreaux qui, euh, qui semblerait-il, avaient été... Euh, avec la, la, la chaleur euh, assez, euh, on va dire, euh, bon, en même temps c'est vrai que quand on est dans une situation de stress intense et qu on est en, que l'instinct de survie euh, euh, est en place, on a souvent les forces, nos forces qui sont décuplées. Donc a priori il aurait réussi à entreouvrir un petit peu plus les barreaux pour pouvoir s'extirper avec... Euh, avec le garçon de 4 ans, avec son fils, et le problème c'est que quand il a voulu revenir pour aller chercher sa femme et sa fille, ben malheureusement le feu est allé beaucoup trop vite. Voilà, donc ça y est, ouais, je l'ai dit, ça y est, c'est sorti, c'est pas évident, mais bon, ce que je veux que vous compreniez c'est qu'on a quand même plus de 800 décès par an à cause des départs de feu à la maison. Un incendie domestique toutes les deux minutes. Un incendie sur quatre est d'origine électrique. Alors quand vous imaginez que vous êtes en sécurité chez vous avec le PC, les tablettes, les smartphones, les e-cigarettes et j'en passe, hein, en veux tu en voilà. On a de plus en plus d'électronique et d'équipement à la maison, donc on est de plus en plus surexposé. À des risques de départ de feu sans même s'en rendre compte, c'est à dire que c'est la plupart du temps un problème de négligence en fait sans le savoir, vous vous mettez en danger. Donc c'est simple soit vous continuez comme ça et puis jusqu'à ce que, hein, soit vous prenez vos dispositions et vous vous organisez pour optimiser votre protection à la maison, savoir comment éviter tout cela. C'est ça qui est important. Hein. Comment on va éviter tous ces risques Et aussi, que faire en cas d'incendie Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien ci-dessous ou à visiter notre site, hein, formatfeu.fr. Vous aurez toutes les informations pour pouvoir savoir comment réagir en cas de départ de feu à la maison. Et je vais vous donner toutes les astuces et toutes les recommandations, non seulement pour que vous puissiez savoir ce que vous devez mettre en place chez vous, mais aussi comment vous, vous allez faire pour pouvoir éteindre un feu, même si vous n'avez pas d'extincteur. Parce que le problème, il est là. C'est que la plupart du temps, les choses se passent très rapidement et on a rarement les bons équipements euh, sous la main. Donc, n'hésitez pas, allez-y, ce n'est pas du temps perdu. Je peux vous garantir que ça vous servira. Je, voilà, je, je ne vous souhaite pas que vous ayez à vous en servir, mais ce que je souhaite, c'est que vous sachiez comment réagir le jour J. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, bien sûr, et à la partager sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt, et bonne continuation. Et n'oubliez pas, restez vigilant. Je vous remercie, au revoir.